Avant que la vidéo commence, je tiens à signaler que ce concept est hérité de celui de Jack's Films Fix Your Bios. Voilà, allez voir, c'est très drôle, merci. Bonne vidéo. Et si on réécrivait les accroches Netflix Oui J'adore l'enthousiasme. Bon, on commence avec un exemple simple Hancock. Ce super-héros est aussi une vraie catastrophe. Son vrai challenge, ne plus se faire détester. Pas mal, mais ça reflète pas assez l'essence du film. Voilà ce qu'on peut faire pour améliorer ça Hancock. Will Smith. J'adore l'enthousiasme. On, de... on peut parler de blagues euh... moyennes, hein <rire> on, a, on a le droit, hein The Grand Budapest Hotel. Bien, voyons ça. Le Grand Budapest Hotel accueille des autres de marque. Meurtre, romance, blablabla, trop long et ça donne pas envie. Je verrai plutôt. C'est l'histoire d'un blanc qui emploie un moins blanc. Risqué celle-là, non Essayons une série maintenant. Iron Fist. Comment ils la vendent Ses ennemis contrôlent son entreprise et sa ville. Ils vont déchanter quand ils vont apprendre qu'il a encore en vie. Putain, les mecs, déchanter <rire> Bon, voyez voir ce que je peux faire pour vous améliorer ça. Iron Fist. Après avoir reçu un entraînement dans un mystérieux temple, Danny Rand apprend une nouvelle pratique sexuelle. J'en suis pas fier, mais ça fait le tof! Death Note. Light trouve un carnet qui lui donne le pouvoir de tuer n'importe qui. commence un combat entre la justice et la morale. Wow, pas mal, mais je préférais quelque chose de plus enfantin. Par exemple, grâce à un carnet démoniaque, un étudiant peut tuer les vilains, mais il se fait prendre pour un méchant lui aussi. Ah non, ça c'est la vraie. Bien joué Netflix Bien joué. Bon, voyons quel massacre ils ont fait pour mon film préféré. Dans une ville qui tremble de peur, un psychopathe intenable sème le chaos et remet en cause jusqu'à l'idée de héros. Eh, hey, pas dégueu Mais vous savez ce qui sera encore mieux pour résumer le film Dans une ville qui tremble de peur... Batman. Parfait. Green Lantern aka, la purge de DC. Voyons voir comment ils ont essayé de limiter les dégâts. Un pilote d'essai avec de super-pouvoirs, un anneau et une lanterne. Sa mission, maintenir l'ordre intergalactique. Bon, pour vous et pour moi, ça ne veut rien dire. Donc on peut enlever tout ça et décrire le film tel qu'il est. Même Ryan Reynolds doit payer des impôts. C'est limpide, ça mange pas de pain, on approuve et on passe au suivant. Ok, voyons voir le reste. Smosh, le film. Deux farceurs pénètrent... Deux, c'est tout. Ouais, deux farceurs pénètrent... Deux farceurs pénètrent Internet pour modifier... Non, stop, c'est déjà pourri. Je propose, Smosh, le film. Non. Allez, suivant. Spike is 3. Le meilleur des films. Les frères et sœurs espions sont de retour pour affronter un adversaire insolite dans un jeu vidéo. Ok, mais on va bah se la faire un peu plus enfantin à la Death Note. Un frère et une sœur espion utilisent des gadgets d'enfer. Cette fois-ci, ils combattent un méchant dans un jeu vidéo. Et c'est la vraie accroche. Je vous ai encore eu. Bien joué, Netflix. Super, vous faites un super boulot. Vous êtes vraiment des, des enfants. Mais j'en ai un mieux tout de même. Spike is 3. Pourquoi On part sur du classique, Coco. Quand un self-made man iconique prend la grosse tête, tout se demande si l'argent peut vraiment faire le bonheur. Ouh là là là, beaucoup trop intellectuel pour un film comme Coco les mecs. Vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Coco, c'est l'histoire d'un juif. Voilà, c'est sobre, ça résume assez bien le truc, on n'en parle plus. Twister, pas besoin de lire la catch-presse originale, j'en ai une toute faite pour vous. Le fameux jeu de société enfin sur vos écrans, avec une tornade. Vous avez compris Jeu de société Film sur les oh, Bon c'est bon, laissez-moi tranquille. Bon, passons au suivant, Shrek 4. Shrek est nostalgique des années où il vivait seul, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et le grossi, <rire> c'est pas mauvais pour un enfant de 8 ans. Dans Shrek 4, on a toute cette sensation de déjà vu, de, de film de trop, ouais. Je le vendrais comme tel, perso. Shrek 4, regardez-le juste pour l'âne. C'est tout. Pitié. Allez, on retourne sur de la série la plus iconique des sitcoms, Friends. Comment il la présente ah bah y a pas d'accroche C'est carrément prétentieux ça Bon bah je vais faire votre boulot les mecs Friends La série culte et familiale à propos des problèmes de 6 amis... Blancs Fixé Les Fils de l'Homme Ah j'adore ce film, j'espère qu'ils l'ont pas trop moché. Alors que l'humanité vieillissante est en voie d'extinction, une femme tombe mystérieusement enceinte Oula ça donne pas envie du tout, faut être beaucoup plus commerciaux les mecs, laisse moi faire Les Fils de l'Homme, dans un sombre futur, plus personne ne bande Là on vend du rêve Là ça clique Me remerciez pas il est de retour, la comédie où Hitler arrive à notre époque, tout ça, enfin bref. Un dictateur notoire se réveille au millénaire suivant, espérant que la génération YouTube ne le prenne pas au sérieux. Ouais, pas mauvais, bien qu'un peu dédaigneux, mais on peut toujours faire mieux. Il est de retour, Donald Trump, le reportage. Toujours mieux que Twilight. Allez, cadeau, deux derniers qui sont pas sur Netflix pour... Euh... Pour Frodon. The Emoji Movie. Wow, j'avais un accent presque tableau. The Emoji Movie. The Emoji Movie. Je propose. Et si le film Pat pan et le Geek Charmant avaient un enfant Un enfant autiste. Mort-né. Star Wars épisode 4. Le premier film d'une saga mythique qui a fait rêver des millions d'entre nous, qui a redéfini Hollywood après son gros succès, je suis certain que s'il était sur Netflix, il lui rendrait hommage comme il se doit. Mais bon, je bosse pas chez eux, donc voici ce que je mettrais. Star Wars épisode 4. Pew, pew, pew. Ou encore Star Wars 4. Star Trek en moins bien. Tu sais qu'on va se faire un centre, et pour avoir... ce. Allez, on a fini, dites-moi si ça vous a plu, peut-être qu'on en fera d'autres. En tout cas, à plus tard, à plus, bisous. Mmh. J'adore l'enthousiasme. Pour Frodo.